Le professeur, il est présent, il est archi-présent, mais il n'est pas omniprésent. S'il danse tout le temps en comptant ou en parlant et en aidant tout le temps, il est trop présent. Mais s'il s'installe près de la musique qui sert juste d'interrupteur pour mettre le morceau, donner l'introduction, et laisser les élèves se débrouiller, il n'est pas assez présent. Donc, il faut mesurer sa présence avec vos élèves. Donc, il y a le professeur égocentrique qui n'a pas fait le deuil de sa carrière de danseur et qui est tout le temps en train de danser. Donc, à ces professeurs-là, je dis « Prenez des cours, faites-vous plaisir si vous aimez danser, allez-y. » Mais soyez élève, soyez danseur dans une compagnie, mais ne soyez pas professeur si vous avez envie de danser. Si vous êtes professeur, vous avez envie d'enseigner. Vous avez envie de voir des danseuses et des danseurs mettre sous vos yeux. Ça, oui. D'accord Donc, c'est pour ça que je défends absolument le face aux élèves, contrairement au dos aux élèves et on danse avec elles. Parce qu'on est un modèle, une référence. Et l'enfant, ou l'ado, si on va plus loin après, il se mettra toujours en dessous de ce... de cet extraordinaire personnage qu'il a qui danse devant lui tout le temps. Donc, vous avez besoin de vous mettre en retrait. Donc, vous êtes présent de face, vous dansez avec, au départ éventuellement, vous rythmez beaucoup, et plus ça va aller, plus votre présence va s'effacer pour arriver à être le DJ qui appuie sur le bouton pour mettre « on » et qui appuie sur le bouton en disant « c'est bien, vous avez réussi ce coup-ci. » Et là, le job, il est terminé pour cette proposition-là. Il n'y a plus qu'à passer à plus difficile, soit dans la proposition, soit dans la musique. Et c'est peut-être une des choses les plus difficiles à faire parce qu'on a un peu tendance à se croire indispensable. C'est normal, c'est humain et on veut toujours aider pour que ce soit mieux. Sauf que la perfection, elle va arriver avec un nombre de répétitions tellement énorme qu'on va avoir besoin de professionnels en face qui vont pouvoir encaisser ce nombre de répétitions énorme. Un enfant, et, et plus ça va, moins il supporte la répétition, nos tout petits maintenant, parce qu'ils sont euh, un peu euh, zappeurs euh, nés. Ils ont des concentrations euh, limitées. Donc, la perfection, ben, on l'a de moins en moins. Et il faut faire des propositions très diverses qui visent le même objectif, avec ce petit point, ce petit détail-là que vous voulez améliorer, qui va revenir comme par hasard dans plusieurs propositions. Et ce petit détail, il va être effectivement de mieux en mieux réussi, avec toujours cette même démarche où vous vous effacez progressivement, et vous allez avoir une perfection d'un détail, mais vous aurez du mal à l'avoir dans une proposition complète, parce qu'il faudrait la reprendre des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Et ça, ça marche pas.